Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, quand on arrive dans une équipe, on peut avoir peur d'être rejeté, on peut se dire « mais les autres vont peut-être pas m'aimer » et on essaye de s'agripper pour que nous, les autres euh, nous acceptent tel que l'on est et on ne sait pas comment bien prendre sa place et s'intégrer dans l'équipe. Donc aujourd'hui nous allons voir bah, comment faire la suite à un accompagnement que j'ai fait et cet exemple m'a vraiment inspiré pour pouvoir faire cette vidéo. Donc la première étape, la première étape déjà c'est que parfois on peut arriver dans une équipe et on va se sentir rejeté. Et donc on va dire quoi on, on va peut-être étudier certaines choses plutôt de, de psychologie et là on va dire bah, d'exprimer son besoin. Et avec cette sportive que j'avais accompagnée, elle dit mais là quand je suis dans mon équipe j'ai l'impression que je suis pas trop intégré etc. Alors que pour autant, bah, au début de l'année, on a fait la po le point avec une coach et euh, bah, on devait exprimer nos besoins, etc. Alors ça, c'est vraiment top, c'est vraiment bien déjà, c'est la première étape, c'est vraiment bien. Même moi, avec euh, les membres de mon équipe, je leur demande sur une feuille blanche euh, d'exprimer leurs besoins et quoi faire pour qu'ils se sentent bien dans l'équipe. Et ensuite, en même temps, eh bien, euh, ce n'est pas forcément suffisant. Ça veut dire quoi C'est que euh, euh, par exemple, là, elle, elle se plaignait que les besoins qu'elle avait écrits sur la feuille n'étaient pas respectés. Et euh, moi, je lui ai dit « Ouais, et alors, en fait ?» Elle me regarde « bah, Comment ça ?»« Je ne sais pas parce que tu as écrit tes besoins sur euh, une feuille. Euh, » Enfin, que tu as exprimé tes besoins sur la feuille, c'était plutôt pour moi avec les gens de mon équipe. Que tu as exprimé euh, tes besoins euh, aux membres de l'équipe qui se sont dit « Oui, oui, on va les tenir. » Qu'ils euh, vont les tenir sur le long terme. De rien, elle fait Mais ouais, mais comment ça C'est pas juste, etc. Je sais bah, en fait, euh, donne-moi des bonnes raisons pour eux euh, de, euh, de répondre à tes besoins. Enfin Ouais, mais c'est quand même égoïste. Je sais pas, bah, qui répond à tes besoins, c'est aussi égoïste de ta part. Et du coup, fait Ah, ok, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'ai en fait un être humain. Tant qu'on essaye de changer un être humain, et eh bien, et qu'on attend que euh, être intégré vienne de la part de l'autre eh bien, on est en train de perdre notre pouvoir puisqu'on attend que c'est ce l'extérieur qui change, alors qu'on ne peut pas changer l'extérieur. On peut changer seulement nos perceptions, et nos perceptions entraînent nos décisions et nos actions. On ne peut pas changer l'extérieur, on peut simplement changer nos perceptions en relation à l'extérieur. C'est pour ça que très souvent, dans mes séances d'accompagnement, j'ai un dé où on regarde le point de vue d'un côté, ça peut être le 5, mais si on regarde l'opposé, on va avoir le 2. Et on aura le 4, le 3, le, le 1 et le 6 qui seront aussi en complémentarité. Donc c'est la première étape. 1 bah si vous voulez prendre votre place dans une équipe n'essayez pas d'imposer vos besoins parce que les autres n'ont aucune raison de sacrifier ce qui est important pour eux s'ils ne voient pas de sens dans tout ça, s'ils ne voient pas la valeur que ça va apporter et euh, donc ils n'ont aucune raison de faire ça juste pour vous faire plaisir. Donc je sais que comme ça ça peut ça peut parfois choquer, il y en a qui peuvent se dire mais c'est égoïste et tout et pour autant l'être humain fonctionne comme ça. S'il ne voit pas plus de bénéfices que d'inconvénients à répondre à votre besoin, alors il ne le fera pas. Donc ça emmène sur la deuxième notion, c'est se dire aujourd'hui, quels sont le système de priorité des autres ou le système de valeurs et comment est-ce que je peux faire pour y répondre C'est-à-dire que Aujourd'hui, quand on va arriver dans une équipe, que ce soit sportif, que ce soit entrepreneur, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui répondent à notre besoins, c'est comment est-ce que moi je peux répondre euh, au système de priorité des autres tout en me sentant honoré et d'arriver à trouver euh, ce qu'on va appeler l'échange juste. Et si on fait ça, bah, du coup, on va, être un, un, on va être de la valeur ajoutée pour l'équipe. Et quand quelqu'un apporte de la valeur ajoutée bah, pour l'équipe, on optimise les chances d'être bah, d'être accepté par l'équipe et de prendre notre place et à la limite s'ils font pas du coup bah tant pis pour eux puisque nous on sait qu'on allait apporter de la valeur on était dans une logique de don et pas dans une logique de prendre lorsqu'on est lorsque l'on est dans une logique de donner on n'a pas peur d'avoir un non en face puisque si l'autre dit non bah, tant pis pour lui en fait c'est lui qui perd l'opportunité d'être avec quelqu'un qui comptait apporter de la valeur alors que si on est dans une, une optique de prendre tiens je vais donner ça pour avoir ça en retour bah, silo donne pas ça en retour on va dire ah mais c'est injuste c'est pas bien etc et du coup bah, on va se sentir euh, on va se sentir parfois rejeté parfois que, que trahi injuste bref peu importe mais on va pas euh, se sentir honoré dans tout ça et ensuite par rapport à ça le troisième point c'est d'arriver à prendre du recul sur ça pourquoi parce que dans la vie toute l'humanité enfin tout l'univers même fonctionne euh, de la même chose que ce soit de la galaxie à euh, nous au corps humain euh, eh bien, on va être et soutenu et challengé au même degré. Tout comme un aimant, un aimant, il a tout le temps, constamment, le pôle plus et le pôle moins. Et si on coupe l'aimant, il aura de nouveau le pôle plus et le pôle moins. Et si on le recoupe encore, il aura encore le pôle plus et le pôle moins. C'est-à-dire que le plus et le moins euh, ne peuvent, euh, sont indissociables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis euh, challengé par certains, donc rejeté par d'autres, c'est à moi de me dire, ok, de fermer les yeux et de me dire par qui, à ce moment-là, je suis soutenu et accepté. Et la première réponse, ça peut être personne. Et pour autant, si on va bien, si on creuse, à ce moment-là, on va dire Ah bah oui, bah là, il y a mes amis. Ah bah là, il y a tel coach. Ah bah là, il y a telle personne. Et en fait, on va voir que Waouh Mais finalement, le fait que je sois challenger là, c'est naturel puisque je suis hyper soutenu ici. Par exemple, euh, avec, une, euh, avec une, une femme en, en tennis, je me rappelle, elle me disait Mais là, c'est abusé avec euh, les gens de mon équipe, ils veulent pas jouer avec moi, je me sens qu'ils me rejettent. Et je dis Ok au même degré où tu te sens rejeté par eux, qui te soutient et qui t'accueille. Je me dis bah waouh, elle fait bah mes coachs en fait, ok. Et du coup ça amène sur la sur la sur l'autre partie qui est une fois que j'ai vu que j'étais soutenu et challengé au même degré, donc challengé par les gens qui entre guillemets me rejettent et soutenu par d'autres. Ben du coup j'ai regardé les bénéfices pour moi, les bénéfices pour moi d'être rejeté par ces personnes, alors qu'en vrai, euh, c'est pas qu'elles rejettent, c'est qu'elles n'ont pas vu la valeur ajoutée à notre présence. Et du coup, euh, quels sont les bénéfices pour moi et quels sont les bénéfices pour moi d'être soutenu par les autres Et quand on fait ça, elle bah, a vu ouais, mais en fait, bah, grâce à ça, quand j'arrive en match, bah, au moins j'ai pas de, j'ai pas de pitié pour les battre, quoi. Et euh, le bénéfice pour moi d'être soutenu par les coachs, c'est que bah du coup, j'ai plus d'aide, j'ai plus d'aide particulière, etc., qui me fait plus progresser. Et donc quels seraient maintenant les inconvénients si les gens que tu perçois, euh, les gens que tu perçois qui te rejettent, euh, bah t'acceptaient Quels sont les inconvénients ah bah, finalement on a des sujets de conversation euh, différents et bah ce serait ce serait pas top. Ok et là du coup en, en parlant j'ai un, un autre exemple qui m'est venu avec une autre dame du coup euh, sur du management. C'était pareil du jour au lendemain il y a des gens euh, euh, à, là, au, au self service de son entreprise du jour au lendemain des gens qui, hop, venaient plus dîner, euh, déjeuner avec elle. Et là, sur le coup, bah, disent, ouais, bah ils ouais, ils m'ont rejeté, etc. Et donc, quand on a fait la même chose, rejet, et bah, qui te soutient, bah, j'ai pu, tiens, aller parler avec d'autres personnes. Et du coup, quand tu as fait noter les bénéfices de cet événement, ah bah, c'est top, finalement, parce que ça me fait découvrir d'autres personnes que je perçois, bah, vraiment intéressantes, etc. Et bah, du coup, quels sont les bénéfices pour toi que eux, t'ont rejeté ah Bah, finalement... Euh... Je m'ennuyais avec eux, ils passaient leur temps à critiquer les autres et clairement, bah, ça ne me correspondait pas à qui je suis. Ok, donc quand tu vois ça, ça te fait quoi Ah bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, Donc en fait, du coup, pour prendre sa place dans une équipe, bah, c'est important de à ne pas forcer les choses, d'être dans une dynamique de valeur ajoutée et si les autres euh, vous percevez qu'ils vous rejettent, c'est d'aller voir dans quel coin vous êtes hyper soutenu de l'autre côté parce que vous allez trouver l'équilibre. Et en voyant l'équilibre, vous allez comprendre le sens de tout ça et ça va être plus facile de prendre sa place naturellement et du moins de ne pas être touché émotionnellement. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir.